j'ai décidé d'écouter la vie qui veut être vécue à travers moi. Tout d'un coup j'ai plus à poser des questions. Je, je fais confiance qu'il y a quelque chose qui veut se vivre à travers moi. Moi je veux juste être à l'écoute. Je ne dois plus me battre, me faire avoir un plan de carrière, un truc. Ouais. J'ai travaillé pendant euh, 10 ans comme consultant dans des grosses boîtes. Euh, puis à un moment donné, ça m'a voilà, collait plus pour moi, je me suis mis à mon compte. Euh, je travaillais comme, euh, comme coach, comme facilitateur, comme euh, conseiller indépendant, mais toujours pour ces, ces grosses structures, ces grosses euh, grosses banques, des grosses boîtes pharmaceutiques, etc. Je croyais avoir trouvé ma voie, faire du coaching dans ces grosses boîtes, c'était c'était vraiment mon truc. Et déjà au bout de cinq ans, en fait, c'était comme si la vie me disait écoute, euh, ça c'était super, mais maintenant, ce, ce, ce chapitre-là est fini. Voilà, et cette tristesse, c'était un peu un deuil de me dire mais je croyais avoir trouvé ma voie, et c'est déjà plus ça. Je suis déjà appelé à à faire autre chose. Et, euh, et à l'époque, là par contre ça allait très vite, alors je ne sais pas comment, il est venue pour moi une pensée qui, euh, qui dans, dans ma petite vie était très, très profonde, euh, où j'ai compris clairement que je ne devais plus réfléchir à, tiens, qu -ce que, quel va être mon prochain métier ah, On réfléchit en général en métier en termes d'identité, quoi, qu'est-ce que je fais je, je suis ceci, je suis ça, je suis dentiste, je suis... Euh, mais de me dire plutôt que de me projeter, de me dire qu'est-ce que je pourrais faire maintenant qui serait le truc qui aurait le plus de sens pour moi Et même pas à l'avenir, tu vois, c'est pas qu -ce qu'est-ce qu que je peux offrir au monde, c'est quoi le truc où je pourrais avoir le plus d'impact Juste maintenant, quelles sont les choses qui pourraient avoir le plus de sens Et là, la réponse était très très nette, très claire, c'était deux choses. L'un, c'était de, de... ce projet dont tu as parlé avec avec ma femme ce matin, sur euh, accueillir autrement les bébés qui, qui arrivent parmi nous, ça, ça voilà. Euh, et l'autre, c'était de faire les recherches que j'ai faites, alors qu'ils m'ont pris trois ans pour faire des recherches et écrire un livre qui vient de sortir euh, sur l'émergence d'un tout nouveau paradigme de gestion, donc je ne me sens plus appelé à travailler avec ces, ces grosses structures parce que qu'elles manquent d'âme, elles sont… Euh, mais, la question de comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce que nous, êtres humains, on peut se retrouver pour faire avancer les choses, me passionne. Une, une tranquillité. Assez bizarrement, je n'ai jamais eu autant d'incertitudes dans ma vie que ce que je n'ai maintenant. Parce que là, lui, vient de sortir. Qu'est-ce qu'il va faire, ce livre Est-ce que je vais travailler Ça va mener du travail Est-ce que, va... Est que je vais donner beaucoup de conférences Est-ce que je vais accompagner des entrepreneurs qui sont là-dedans Est-ce qu'au contraire, est... Est que je vais être appelé à autre chose J'ai aucune idée. Et en même temps, je, jamais... je ne me suis jamais posé aussi peu de questions parce qu'il n'y a rien de... que je pourrais faire maintenant qui aurait plus de sens que ce que je fais. Aujourd'hui, quand je croise des personnes d'avant, de ma vie d'avant, tu veux qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce, ce cheminement mais si on a le temps et que je leur raconte ça tout d'un coup c'est souvent eux qui basculent et qui me disent mais quelle chance t'as Je crois qu'il y a fondamentalement deux, deux questions qui sont qui, qui sont des freins. C un c'est l'argent, cette incertitude par rapport à l'argent donc ça nous pose toutes des questions par rapport à nos insécurités, etc. Et les autres c'est le statut. Comment est-ce que les autres nous verront Heureusement cette question-là, je l'avais déjà travaillée Cinq ans plus tôt, quand j'avais euh, quitté cette boîte de consultants, j'avais quitté McKinsey qui est une boîte euh, qui, dans ce, ce milieu-là, a beaucoup de prestige et tout allait très très bien pour moi, j'étais... Euh, et, et quand j'ai quitté ça, ça j'avais dû beaucoup travailler sur cette question, donc c'était une évidence que je devais faire autre chose, que je devais mettre à mon compte euh, et travailler plus dans le domaine du coaching. Ça a été un gros travail, pas tellement l'idée que je gagnerais moins, etc. Ça pour moi, ça, là, euh, je gagnais assez pour euh, je... Mais comment est-ce que les autres vont me voir Tu vois, j'étais Frédéric... Euh, partenaire associé de McKinsey, c'est tout, tout un statut et puis tout d'un coup c'est Frédéric à son compte, le coach dans son coin et il y a encore aujourd'hui des personnes pour qui c'est difficile d'accepter, j'ai un oncle pour qui cette décision est incompréhensible, dans son schéma de pensée c'est vraiment incompréhensible de quitter ce truc là pour être son truc dans son coin. Et donc voilà, ça m'a ça pris quelques mois à l'époque pour travailler pour à être dans la clarté, ben, oui, le statut, l'image que les autres ont de moi à travers mon titre, Aujourd'hui, c'est plus très important pour moi. Je conseille très fort d'aller chercher des gens qui peuvent, qui peuvent nous aider. Je crois en particulier y a des. On vient historiquement dans ce domaine-là beaucoup de la psychanalyse, des techniques qu'on parle beaucoup. Moi, j'ai découvert qu'il y a plein de techniques qui, qui passent plus par le corps, et qui d'après moi sont encore beaucoup plus puissantes parce qu'on éteint un peu le mental sur toutes ces questions-là. Donc, des personnes qui sont ouvertes à ça, il y a des, y a des dizaines de techniques, mais peuvent travailler donc, donc moi, je fonctionne très, très fort comme ça, dès que je découvre oh « tiens, j'ai une nouvelle résistance, j'ai un nouveau blocage oh ben »,« qu'est-ce que je peux aller voir ?» voilà, C'est un travail joyeux de me libérer chaque fois d'un nouveau, nouveau truc. Et donc à l'époque, je me suis libéré de cette question de statut. Et puis là, à l'époque, ça poser encore cette, cette question de l'argent. Là aussi, si on cherche sur Internet, il y a des, des séminaires sur notre rapport à l'argent, parce que le rapport à l'argent est lié à toutes sortes d'autres choses, des insécurités, souvent plus, plus profondes, pas Avoir eu assez dans la fratrie, dans... et qu'on re remplace ça sur un manque affectif sur d'autres personnes. On n'est jamais assez aimé, on voudrait toujours être aimé, euh... et que voilà, qu'on n'a pas assez d'argent, on n'a jamais assez d'argent, que... et qu'en fait, la, la nerf. Il y a des gens qui sont très très riches et qui croient ne pas avoir assez, quoi. Donc, je passe, je... c'est pas le montant qu'on a, et je connais des gens qui ont beaucoup moins que moi et qui ont d'avoir aucun problème avec ça. Donc, c'est pas la... le montant, c'est notre rapport au manque à la confiance. Euh... Et pour toutes les personnes que je sens aujourd'hui qui dans des structures, dans des organisations, dans des trucs, se disent « c'est pas vraiment ça, c'est pas ma place, mais, mais je peux pas quitter parce que… Je... » C'est au moins déjà de commencer par se poser cette question-là. Qu'est-ce qui pour moi aurait le plus de sens maintenant qu Qu'est-ce qu qui, qu qui veut vraiment passer à travers moi Qu'est-ce que je peux vraiment offrir Et pendant un instant, je ne vais pas me poser la question de l'argent. Après, je me la poserai. Mais déjà, je vais laisser voir qu'est-ce qui veut passer à travers moi. Et tout d'un coup les choses deviennent très très simples, puisque parce que, parce c'est ça que je suis censé faire. Et donc tout d'un coup je rencontre beaucoup beaucoup moins de résistance. Et puis après on se pose la question, oui ok, mais après comment est-ce que j'en vis Et je crois que très souvent les réponses viennent beaucoup plus facilement si on sait d'abord posé cette première question.